Donc, Riyad cofondateur de la de site de la TV, membre de la Société Media Club Donc, nous avons le. un événement de la Société TV. Cette télé et likes. Donc, fin à l'université centrale, du CECOM, je suis cet événement-là. milieu Je suis digital planner actuellement, puis streamer, agence digitale. Donc, demain, je vais parler sur, à l'atelier euh, social TV, donc de l'EBS en tant que web TV social, en tout cas la première web TV sociale en Tunisie, euh, qui nous a permis euh, d'utiliser les interactions. Donc, des Facebookers et des Twittos, euh, pour agir directement sur l'émission. Euh, ou en tout cas, le plus possible sur le direct. C'est parce qu'il de et il Voilà, a voilà. Donc,